Tout le monde, c'est Willman, content de vous voir. Écoutez, on va regarder l'évolution de ma Grow avec ma lumière VIPAR SPECTRA, le modèle XS1000. Toujours un plaisir. Écoutez, quatrième semaine de floraison. On va se rendre à 8, 9, 10. On va falloir regarder la couleur des trichomes pour savoir le moment exact pour couper nos plants. L'évolution de ma Grow. 50% bon, 50% mauvais. Écoutez, c'est la même chose que la semaine dernière. Le Glouki numéro 1. Extraordinaire. Euh, a Très bien poussé. Je suis vraiment content de son look. Vraiment de beaux trichomes. Ça va s'annoncer de très belles cocottes. Si on regarde les feuilles. Vraiment là, dans un angle horizontal. Même un petit peu là en... En prière un peu, là, comme on dit. Hein. Regardez-moi ça ici, le glouki. Je sais pas si on va pouvoir euh, voir. Je pense que oui. Je pense que oui. Regardez-moi les tricômes. Tous les petits picots blancs. Donc dans les trichomes, il y a les terpènes, il y a les cannabinoïdes. Et qu'est-ce que ça sent Qu'est-ce que ça sent Ça sent, ça sent fleuri un peu, hein? Ouais, ouais, ouais. Ça ici, Gorilla Sguedos numéro 3. Même chose que le euh, Glouki. Vraiment de bonne humeur. Euh, regardez ça. Des trichomes Glouki numéro 3. Un peu plus de couleur, là, qui commence à sortir, là. Hein? Pas juste du blanc. Regardez-moi ça, le Glouki, comment qui est beau, pareil. Très grosse cocotte. Ici aussi, j'en ai un autre juste en dessous de la lumière. Donc ça, c'est vraiment les points positifs. Le Glouki numéro 1 et le Gorios Gelos numéro 3. Les mauvaises nouvelles, euh, on va y aller avec celui que vous connaissez déjà. C'est le Glouki numéro 2. Celui qui avait eu trop de nutriments, euh, que le bout des feuilles avait été jaune. Euh, je pense qu'il est en lockdown. Hein? Lockdown... Euh, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune façon là, de, de, de prendre les nutriments. Ils ne bougent plus. Euh, pourtant, là, la troisième semaine de floraison, j'ai donné que de l'eau pour essayer de, de reprendre le dessus. Et puis là, on est en quatrième semaine de floraison. J'ai donné des nutriments. Ça n'a pas bougé. Ça n'a vraiment pas bougé pour le glouki numéro 2. Euh, les cocottes ne grossissent pas. Donc euh, je vais faire des recherches un petit peu, plusieurs d'entre vous voudraient que je fasse euh, un flush là, pour voir, euh, pour faire un test de mon eau avec le EC, l'instrument EC, j'ai pas les instruments, j'ai pas le budget ces temps-ci, euh, je suis très très serré, je peux plus rien m'acheter, je peux plus m'acheter de fan, je peux plus rien m'acheter. Donc, euh, on va attendre un petit peu pour ça, pour pouvoir faire peut-être un test de l'eau, là, éventuellement. Je pensais que ça serait réglé, donc c'est pour ça que je n'ai pas mis d'emphase sur euh, l'instrument en, en question à acheter pour pouvoir euh, faire le test. Pour savoir comment il y a de nutriments dans notre eau. Donc, je ne suis pas encore à l'aise avec euh, cet instrument-là et la technique, mais euh, éventuellement, il va falloir que je me le procure. Donc, peut-être pas pour cette grow ci mais pour les prochaines GROW, euh, je vais sûrement me procurer l'instrument pour calculer le EC. Et je vous le répète, le, pour trouver le EC, il faut un instrument, on met beaucoup d'eau dans le, dans le contenant, on récupère l'eau, le surplus d'eau, on calcule, on met l'instrument de mesure dans, dans, dans le, le surplus d'eau et ça va nous indiquer une, une, une mesure il va falloir regarder sur la charte et puis euh, de cette façon on va savoir s'il y a trop de nutriments dans la terre. Et ensuite de ça, les prochaines étapes, je ne sais pas s'il si va falloir flusher, enlever les nutriments qui sont déjà dans la terre. Donc c'est vraiment là, de l'expérience que j'accumule encore et encore. Et le quatrième plan, euh, encore une fois, pas vraiment... Euh Bien, il a poussé, il a poussé, c'est le Pincush. Il est vraiment très très très gros, euh, prend beaucoup beaucoup de place dans la tente. C'est mon plus gros plan. Ces euh, cocottes sont pas aussi grosses que le Glouki 1 et le Gorios Ghettos numéro 3. Mais au moins, il est plus gros que le Glouki numéro 2. Donc, euh, peut-être un petit peu un ralentissement en la, la troisième semaine de floraison, mais en quatrième semaine de floraison. Le pinkush ici reprend le dessus. Donc la, la grosse question, là, le, le gros problème pour ces gros, c'est vraiment le glouki numéro 2. Euh, comment il va euh, se reprendre Il faut qu'il mange. Il faut qu'il puisse manger. Euh, il y a des nutriments dans la terre présentement. Je ne vois pas l'évolution de la cocotte. Je ne vois pas l'évolution. Les cocottes sont vraiment petits, vraiment déçues. Euh, Est-ce que ça va durer comme ça très longtemps j'ai aucune idée, euh, c'est l'expérience que j'accumule là, live. Donc, euh, donne un pouce à la vidéo, inscris-toi, Winman, oui, va sur mon Instagram, écris-moi un commentaire, dis-moi ce que tu en penses dans cette situation-là. Est-ce que tu donnerais de l'eau pour la cinquième semaine de floraison et revenir avec des nutriments en sixième ou je ne sais plus, je ne sais plus, je suis vraiment un petit peu découragé. Pour le glouki numéro 2, là, vraiment découragé. Hey, gang, je vous adore. Merci encore là, à Vipar Spectra pour la superbe lumière XS1000. Ciao, gang.